Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 décembre, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Alors, il y a un peu plus de cinq ans, euh, nous avions Pascal, moi et euh, plusieurs autres personnes entrepris de travailler, sur, entre autres, sur les données euh, des contrats, des contrats publics, pour un événement qui s'appelait « "A con la corruption ». Euh, Pascal a fait énormément de travail et a depuis continué ce travail-là qui a entre autres été repris euh, lors d'une recherche journalistique. En fait, c'est Katia Gagnon qui m'a contacté à euh, ceux de leurs travaux qui avaient des problèmes avec les données ouvertes. Euh, ils ont su que j'avais déjà travaillé là-dessus et, naturellement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions qu'on avait il y a 4-5 ans. Les gens de la presse et de la gazette euh, ont fait des vérifications dans les données et ont rapporté plusieurs problématiques là, qui, sont, qui sont dans les données. Là. Euh, au départ, euh, on voulait répondre à une question assez simple. Euh, qui a obtenu le plus de contrats euh, sous l'administration Coderre? Donc, de 2013 à 2017, on s'est tourné vers euh, les données de la Ville de Montréal. On a constaté qu'il manquait euh, des choses euh, dans les données, des informations qui nous auraient permis de faire une compilation. On a eu des communications avec euh, les gens de la Ville euh, et on, on, le, on, est, on nous ont dit de nous tourner vers le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO. On est allé donc voir les données du SEAO et, et en compilant, euh, traitant, compilant les données, on a constaté des anomalies des problèmes. Et euh, finalement, ben, bon, euh, au terme de plusieurs mois de travail et de communication, on a finalement obtenu de la Ville d'autres données, qui n'étaient pas des données ouvertes, mais euh, des données financières qui nous ont permis de rapporter l'information selon laquelle c'est encore euh, les mêmes firmes, certaines firmes de génie et de construction qui obtiennent de la part du Lion des, co de, des contrats à la Ville de Montréal. Mais une autre histoire qu'on qu n'avait pas prévu compter au début euh, et euh, a été l'histoire finalement de, de, de Pascal et de José. C'est la qualité des données euh, du système électronique d'appel d'offres SEAO. Euh, donc aujourd'hui, je suis venu présenter les dessous de ce travail, comment on a détecté les anomalies. On a eu une belle discussion également avec les participants et participantes et puis euh, avec Pascal et José. Là, donc. Euh L'intérêt, ce n'est pas nécessairement d'avoir une foule en délire. C'est de, de sensibiliser les citoyens autant que possible, mais aussi des acteurs qui peuvent peuvent jouer un rôle important pour l'amélioration des, des données, entre autres, et l'amélioration des systèmes d'information, d'avoir des discussions, de croiser des perspectives et d'avoir surtout une attitude constructive. Parmi les participants, il y avait des représentants évidemment euh, du, du gouvernement et des représentants de la ville de Montréal qui étaient là et qui ont donc pris, bien pris note aussi, euh, qui, qui étaient tout à fait d'accord parce que, je, comme on disait, il n'y a personne qui veut un mauvais système d'information. Euh, les premiers concernés par par la qualité des données et la qualité d'un système d'information, c'est d'abord les gens qui travaillent dans les administrations publiques parce qu'ils veulent pouvoir avoir une très bonne vision de ce qui se passe, de façon à pouvoir prendre des décisions. Dans le cas de la lutte contre la corruption, on veut effectivement détecter des anomalies. Euh, on veut agir avant que ça sorte dans les journaux en général, de façon à ce qu'on euh, ait euh, un système, un marché le plus sain possible qui favorise toutes les entreprises en général, et qui soit aussi à l'avantage des citoyens, puisque c'est la façon d'utiliser l'argent public euh, qui, qui peut être rendue beaucoup plus, euh, disons, efficace, mais pour la, sur laquelle on peut avoir une très, très bonne visibilité.